Gros bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler de tunnel de vente. Okay. Qu'est-ce qu'un tunnel de vente C'est le thème qui, qui, euh, que nous voulons traiter aujourd'hui. Vous avez Certainement vous en avez déjà entendu parler, des gens parlent de tunnel de vente, tunnel de vente, tunnel de vente, mais sauf que vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit, euh, à quoi ça sert. Peut-être que vous avez une idée là-dessus. Euh, avec le mot vente, on a une petite idée là-dessus. Mais c'est quoi exactement un tunnel de vente Qu'est-ce que ça a de différent avec un site internet Donc pour traiter ce sujet Ce que je vous propose hein, je vais présenter, hein, on, va, on, va, on va parler de différentes choses Donc Je vais vous donner ma définition de tunnel de vente Et euh, on va vous montrer Quelques exemples de tunnel de vente euh, On parlera de la composition d'un tunnel de vente De quoi compose un tunnel de vente Les différentes étapes hein, euh, de, de la création d'un tunnel de vente la différence entre un site web et un tunnel de vente Et éventuellement, donc à la fin, on parlera d'outils Les outils que vous pouvez utiliser Pour créer votre tunnel de vente Ok, donc du coup, on va vous parler du, du coup, de la définition La définition, ma définition à moi D'un tunnel de vente donc, définition de tunnel de vente C'est la définition que je vous propose euh, Un tunnel de vente est une succession de pages web créées dans le but d'obtenir un résultat initialement défini. Cela peut être des ventes, donc en termes de résultats, hein, les résultats définis peuvent être des ventes, des réservations, des souscriptions à une offre, des inscriptions à un événement, etc. etc. Pour vous dire, euh, c'est comme une boutade, mais euh, c'est vrai, vous pouvez vendre des frites avec un tunnel de vente, vous pouvez vendre un kebab avec euh, un tunnel de vente, tout dépend. Euh, comment tout est conçu ok donc euh, ça offre pas mal de possibilités donc si vous voulez vendre en ligne ou proposer des prestations en ligne un tunnel de vente est un outil que vous pouvez mettre en place pour proposer vos prestations ou vendre vos prestations donc comme la définition le dit hein, euh, ça va être euh, ces, ces différentes pages euh, qui sont mis euh, euh, qui, qui seront conçues de manière successive hein, on va dire mise derrière l'autre hein, pour, pour générer un, un résultat donc le résultat que vous, vous voulez voir euh, s'accomplir quelques exemples de, de tunnels de vente on va on va on va regarder hein. j'en ai, ai, ai choisi trois on va on va aller regarder là dessus le temps que ça se charge ok Donc ça par exemple hein, c'est un tunnel de vente. Ce que vous voyez là, là, ce que vous voyez là qui se charge, c'est un tunnel de vente. D'accord ça, ça, une structure. Vous voyez la structure du tunnel de vente. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec euh, ce genre de truc, euh, la première fois qu'ils regardent c'est un peu choquant. Hein? Oui, euh, c'est parce qu'il y a quelque chose de différent. Vous voyez. Mais ça c'est un, ça c'est un tunnel, ça c'est un tunnel de vente. Un tunnel de vente. Maintenant, vous le savez, quand vous voyez là même, euh, ils ont mis euh, des contacts et tout en dessous. Sur certains tunnels de vente, vous ne verrez même pas, vous ne verrez même pas, euh, vous ne verrez même pas ça. tu de contact là, que vous avez en dessous, vous ne le verrez même pas. Bon. Il y en a d'autres personnes qui mettent maintenant un, un numéro de téléphone au-dessus. Au voilà, mais euh, d'habitude, c'est la structure de base. D'accord, je vous montre un autre. Je vous montre quelqu'un, un, un gourou du marketing aux États-Unis, c'est c'est pas c'est on va dire c'est un de ces tunnels de vente, il n'a pas que ça, il y en a plusieurs. Euh, c'est un de ces tunnels de vente, par exemple, pour on va dire pour vendre son ebook, d'accord, son, son ebook e de 40 pages. Il veut le vendre, mais il a, il a créé un tunnel de vente pour ça. Dans le truc, si vous lisez, il va dire c'est gratuit. Mais au final, je dis quand même que c'est une vente. Euh, vous dites c'est gratuit que euh, vous allez payer juste la. La livraison euh, mais bon c'est une vente ça reste une vente en France je ne sais pas si on a le droit de je pense pas qu'on a le droit de faire ça mais bon aux états unis tout est permis donc voilà vous voyez le vous voyez le une autre sculpture hein, donc c'est un autre c'est un autre design mais vous voyez le à quoi peut ressembler un, un, un tunnel de vente alors, un troisième, un troisième, est-ce que j'ai un troisième à vous montrer Ah l'autre je l'ai supprimé peut-être. L'autre je l'ai supprimé peut-être. Bon, du coup, en tout cas, ça vous montre, euh, ça vous montre le, euh, à quoi ressemble un tunnel de vente. Autre chose, euh, du coup, on va profiter pour parler de, de la composition d'un tunnel de vente. Donc vous voyez là, vous voyez ici. Il a on a son logo, quoi. Hein? On a un titre. Après, il y a des éléments qui entrent dans le, on va dire, dans le côté design du site. Euh, donc euh, lui, il a mis son formulaire parce que bon, il faut que les gens euh, mettent leurs informations et paient la livraison pour euh, pour qu'il envoie son ebook. Il a mis sa vidéo dessus et la vidéo fait partie des contenus. Hein. Euh, ça peut être une vidéo, ça peut être une photo, ça peut être les deux à la fois. Donc ici on a les deux, hein, la photo du, du, du livret hein, ou du, de son, son, son petit livret et, et, et une vidéo après la présentation de l'offre car quelques euh, donne un preuve social ici et euh, il, parle du, il, parle de son, il parle de son livre, de, de son livret, parce que c'est juste 40 pages, et un, un appel à l'action, des témoignages vidéo. Euh, et ça continue des témoignages en écrit, écrit, euh, donc tout ça c'est la copie. Hein, tout ce que vous voyez là c'est la copie. Euh, Etc. Et <coughs> pardon, appel à l'action. Témoignage. <coughs> pardon, pardon. Les témoignages encore. Et, et, et appel à l'action. Vous voyez à peu près la structure. Quand on regarde celui-ci, par exemple. Quand on regarde celui-là. Alors, ça me dit quoi Ça va être pratiquement la même chose. Son titre là, son appel à l'action, son bouton d'appel à l'action, bouton d'appel le beau titre là. Et euh, il dit les choses qui sont dedans, c'est que les Donc C'est à peu près euh, le contenu de son offre il va dire. Parce que là, qu'est-ce qu'il est en train de vendre euh, Ultra rentable à partir de zéro. il est en train de vendre quoi il est en train de vendre un webinaire, je pense celui-là. Euh... Voilà, je pense qu'il est en train de vendre un webinaire ici, atelier. Donc il vend, il, donc du coup il vend, ils vont un atelier. Donc c'est un webinaire hein. euh, et il dit au lieu de 97 euros, je te l'offre. Bon, voilà. Le principe c'est qu'une fois que les gens se sont inscrits sur le webinaire, il va leur proposer, euh, il va leur proposer euh, des plans qui peuvent acheter, voilà, c'est l'idée, d'y faire des offres et ça, bon voilà, c'est comme ça qu'il a présenté, il a fait des copies d'écran de ces des des témoignages de ceux qui ont déjà utilisé son produit, d'autres témoignages, est-ce que c'est de vraies personnes Non, ça c'est pas des témoignages, je pense, C'est atelier fait pour toi si donc voilà, si tu souhaites donc ça c'est pas des témoignages, c'est dit voilà le type de personne qu'il vise euh, est ce qu bon je ouais, pense que c'est les deux qui font qui font qui font la chose et etc etc donc ça c'est un tunnel de vente ce n'est pas un site web c'est juste un tunnel de vente donc d'autres témoignages vidéo je pense etc etc donc vous avez vu euh, la structure euh, plutôt de quoi est composé hein, euh, de quoi est composé un tunnel de vente donc du coup on va on va on va zapper cette étape de Composition d'un tunnel de vente. On vient, on vient d'en parler. On continue. Donc, il y avait un troisième que je voulais vous montrer, mais ça va être le même principe. Vous avez vu, euh, vous avez vu hein, comment, à quoi ressemble un, un tunnel de vente. Les différentes étapes hein, de la création d'un tunnel de vente. Donc, euh, quelles sont les étapes par lesquelles vous passez, euh, vous pouvez passer pour créer votre tunnel de vente. Donc, je Pour vous donner une idée. Hein. Euh, D'abord, en fait, pour créer votre tunnel de vente, c'est parce que vous avez une offre, okay? Ça peut être euh, un webinaire, ça peut être un événement, ça peut être euh, une consultation que vous voulez. Vous voulez, vous voulez euh, avoir des clients pour la consultation, ça dépend de votre domaine d'activité. Hein. Peut-être que vous êtes coach de vie et autres et vous voulez, euh, voulez qu'il y ait plus de monde qui vienne à vos, à vos consultations. Euh, vous, y vendre, vous voulez vendre des produits en ligne euh, donc il y a plein il y a, y a plein de possibilités quelque soit, quelque soit si vous êtes un, un professionnel euh, on peut trouver un tunnel de vente adapté à votre à votre activité donc vous avez une offre on part d'une offre euh, vous avez une idée d'une offre que vous voulez présenter d'accord vous avez l'idée de l'offre donc vous identifiez cette offre là peut-être que vous avez euh, dans votre activité vous avez plusieurs offres alors, il va falloir créer un tunnel de vente par offre. Quoi. Ce n'est pas, genre, on crée un tunnel de vente, on met tous les offres dedans. Non, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir identifier l'offre que vous voulez mettre en avant. On identifie votre offre. La deuxième étape, c'est qu'on va identifier votre audience cible. C'est-à-dire que l'offre que vous voulez proposer, qui est-ce que ça peut intéresser Et Qui est-ce que ça peut intéresser Qui serait intéressé par ce que vous proposez D'accord Donc, on va faire ce travail-là en amont. Euh, Aujourd'hui, il y a plusieurs outils hein, sur le marché hein, pour, pour faire ce genre de travail. Vous pouvez utiliser Simila Web. Il y a aussi Alexa de, il y a aussi Alexa de de Ce C'est pas Alexa le le, le comment il s'appelle <rire> L'objet euh, technologique. Hein? Non, c'est pas son l'intelligence artificielle Alexa. Non, c'est, je euh, sais pas comment, comment dire ça. Bon. En tout cas, c'est pas le c'est pas l'appareil euh, physique. Euh, C'est un programme, en fait, euh, qui, qui fait le travail, qui va aller regarder sur les sites, etc., de vos concurrents. Euh, vous avez aussi SemRush, okay, euh, qui fait ça. Il euh, y a plusieurs outils qui vous permettent d'aller regarder ce que font euh, un peu vos, vos, vos concurrents, ce que, ceux, qui, ceux qui sont dans le même marché que vous, ce qu'ils proposent, etc., et analyser le, le, le, pour vous aider à analyser le marché, trouver, euh, connaître les profils de vos, de vos, de vos potentiels clients. Et une fois qu'on a ça, on sait on sait qui peut être intéressé par notre offre, on sait ce qu'il préfère, ce qu'il recherche, etc. À partir de là, on va créer notre offre. Et dans l'offre, on va inclure des choses qui va qui des choses qui vont les intéresser, d'accord Et quand on parle d'offre, il s'agit pas d'un produit, il s'agit d'un ensemble de choses regroupées euh, dans une proposition, ok Donc, il peut avoir un produit dans, hein? il peut avoir, on va dire. Il peut y avoir pl plusieurs produits dans une offre, d'accord Il peut y avoir un seul produit plus, on va dire, des bonus, d'accord Je peux, par exemple, quand je parle d'offre, euh, je peux, par exemple, dire « Ok, euh, nous vendons des chaussures. » Mais si vous achetez la chaussure chez nous, ben écoutez, nous avons des chaussettes qui vont avec ou nous avons euh, euh, des, euh, des, des produits pour, pour garder votre, votre chaussure plus longtemps parce que votre chaussure coûte 100 euros. Euh, ce serait quand même dommage qu'au bout de trois semaines, votre chaussure, vous allez marcher dans l'eau et puis votre chaussure ne vaut plus rien. Non, non. On a des produits pour, pour, pour préserver votre chaussure contre de tels de aléas. Euh, et ce qu'on va utiliser pour préserver les chaussures, on va les mettre dedans. Euh, Peut-être qu'on a des, chauss des chaussettes qui vont, qui vont bien avec les chaussures. On va dire, tenez, on a des chaussettes euh, qui vont très bien avec euh, les chaussures que vous avez achetées. Euh, Peut-être qu'il y a d'autres éléments qui vont avec euh, cette chaussure qu'on vend. Et on va les proposer on va, on va les ajouter et tout ça là on va les constituer en offre d'accord donc on va pas faire que vendre les chaussures mais on, on va proposer d'autres choses derrière donc l'ensemble fait une offre et il ya une façon de proposer cette offre là sur euh, dans, dans un tunnel de vente ok donc on crée notre offre par rapport euh, aux besoins de notre audience qu'on a identifié et une fois qu'on a euh, on a créé notre offre maintenant on va définir la stratégie. On va définir la, la stratégie du tunnel de vente. C'est-à-dire quel type de tunnel de vente, de tunnel de vente on va on va utiliser pour euh, pour vendre notre pour vendre notre offre, pour, pour, pour présenter notre offre à notre audience. D'accord Il y a différents types. Il y a différents types de, de, de tunnels de, de vente. Il y, en a, il y en a. On va dire il y en a un pléiade quoi. Je vais fermer ça. Il y en a un pléiade. Et donc euh, c'est euh, c'est à vous maintenant de voir d'après une fois qu'on a identifié votre type d'offre on va voir quel, quel, type de, quel type de tunnel de vente va bien avec votre, votre offre ok Et une fois que c'est fait une fois que c'est fait on a, on a défini votre, votre type de tunnel de vente on va commencer à écrire le contenu donc ici on parle du copywriting hein? donc euh, le test qui va faire vendre donc, ce test qui va vendre peut être aussi utilisé pour le euh, euh, la vidéo que vous allez mettre sur euh, sur, sur votre euh, sur votre tunnel de vente vous n'allez pas répéter textuellement la même chose mais la structure donc du moment où vous avez votre copie vous avez la structure bah vous voyez ça vous donne une idée pour la vidéo de présentation sur votre tunnel de vente aussi. Donc on va écrire la copie du tunnel de vente. Et ça, c'est une partie très très très importante. Parce que si votre copie est nulle, ou votre présentation vidéo et votre présentation vidéo est nulle, bah, il se peut que les gens ne passent pas vraiment à l'action. Donc cette partie est très importante. C'est pourquoi il est import... C'est pourquoi on a parlé d'audience avant. Connaître son audience pour proposer quelque chose qui capte, qui captive votre audience. Maintenant, une fois que c'est fait, on va passer à la création du tunnel de vente à proprement dit. ok Là, on passe à, au, au, au, à l'étape technique où, voilà, euh, on va se connecter, on va créer les pages, on va les connecter, etc. etc. Donc, une fois que c'est créé, le tunnel de vente est, est créé. La dernière phase, euh, c'est le test. Donc, on va tester et optimiser. Donc, je n'ai pas, pas rajouté optimiser dessus, mais... Il faut optimiser. On teste et on optimise euh, votre tunnel de vente. Cette phase, elle est très importante. Parce que l'idée, euh, ce n'est pas juste de dire, tiens, j'ai créé mon tunnel de vente et c'est bon. Non, non. On veut que ce tunnel de vente convertit. Pour que ce tunnel de vente convertit, il faut l'optimiser. Un tunnel de vente euh, juste créé ne suffit pas. Il faut prendre le temps de l'optimiser. C'est pourquoi euh, souvent, dans les prestations, on, chaque fois qu'il y, y a création de tunnel de vente, on va forcément rajouter l'optimisation. C'est important parce que si on ne l'optimise pas, l'optimisation consiste en quoi L'optimisation consiste à, à créer du, du trafic. Donc, on va ramener des visiteurs sur le tunnel de vente. On va voir comment est-ce que ces visiteurs, ces visiteurs se, se comportent sur le, sur le tunnel de vente. Est-ce qu'il euh, passe à l'action Est-ce qu'il ne passe pas à l'action S'il ne passe pas à l'action, euh, qu'est-ce qui fait qu'il ne passe pas à l'action Est-ce qu'il scroll Est-ce qu'il clique oh, On va vérifier ça, en fait. Hein. Il y a des outils pour vérifier ça. Donc, c'est pour qu'on installe des pixels, euh, des tags sur les pages, etc. Pour, pour suivre le comportement en fait, des, des, des visiteurs. Et en fonction de ça on va optimiser peut-être que bon voilà la copie n'est pas terrible peut-être que la vidéo n'interpelle pas peut-être que le bouton de passer de passage à l'action n'est pas très visible ou n'est pas passi, placé au bon endroit on va peut-être aller le mettre là où les gens cliquent le plus etc ou et ainsi de suite ainsi de suite donc ça permet d'optimiser le tunnel de vente donc l'objectif vous le comprenez c'est qu'il y ait plus de gens plus de personnes qui passent à l'action ok du coup, quelle est la différence entre un site web et un tunnel de vente Je vais vous montrer ça assez rapidement. On va aller dessus. On, aller dessus. On a vu tout à l'heure les, euh, les tunnels de vente. On a vu euh, à quoi cela ressemblait. On va juste regarder aussi un, un site web, d'accord Et je pense que la différence va sauter, euh, va sauter aux yeux. Euh bon je vais fermer ça je ferme ça parce que je l'avais déjà ouvert ok donc ça ah, c'est pas bon celui là ok donc on est là ça c'est un site ça c'est un site web donc c'est le site web de notre agence hein. euh, vous voyez je peux naviguer dessus comme je veux d'accord je peux naviguer dessus comme je veux je vais là où je veux sur le site vous comprenez la différence fondamentale au fait c'est le menu Vous voyez, j'ai un menu dessus j'ai un menu dessus qui me permet d'aller hein, d'aller d'une page à l'autre ok alors que sur le tunnel de vente je n'ai pas de menu je n'ai pas de menu euh, on me demande de faire une action à la fois. Donc sur cette page par exemple, on, on me demande de, de passer commande. Donc quand je vais cliquer dessus, il me ramène au formulaire et il me demande de remplir le formulaire. Je remplis le formulaire, je valide. Je serai sur sa deuxième page où il faut que je rentre euh, mes, ma carte bancaire et autres. Et une fois que je valide, je, il va me ramener sur une autre page pour une autre action. Une fois que j'aurai validé cette page, il va me ramener encore peut-être sur une autre page encore. Pour me proposer d'autres produits, etc., etc. Ça, c'est un tunnel de vente, d'accord Alors que quand sur le site, non, les gens sont libres d'aller là où ils veulent, etc. Et puis, bon, s'ils ont besoin de plus d'informations, ils vont peut-être remplir un formulaire, euh, etc., etc. Mais euh, à la différence du, du, du tunnel de vente où, bon voilà, on ne laisse pas le, vraiment le choix aux gens. On dit, c'était l'action ou rien. Donc, soit vous êtes intéressé, vous passez à l'action, ou vous n'êtes pas intéressé. Bah écoutez, vous quittez la page, vous quittez le tunnel de vente. Donc c'est ça le, c'est ça la différence fondamentale entre un site web et un tunnel de vente. Bon, dans un, on parlera de, euh, dans un, dans une prochaine présentation, hein, on parlera de quand est-ce qu'il faut utiliser un, un, un tunnel de vente, il faut utiliser un site web. Donc on parlera de ça plus tard. Ok, donc du coup. Vous, avez, vous connaissez maintenant la différence entre un tunnel de vente et un site web. Les, la, la différence essentielle, c'est le menu. Okay? Outils de création de tunnels de vente. Si vous voulez créer votre tunnel de vente, Donc, on a présenté le tunnel de vente, ce à quoi ça sert, etc. Si vous êtes intéressé et vous voulez créer votre tunnel de vente, la question est, qu'est-ce que vous voulez faire euh, avec, avec quoi vous pouvez créer ce un, un, un, un, un, un, un, un, tunnel de vente Quels sont les outils qui vous permettent de, de créer votre tunnel de vente sur le marché, il y a plein, plein, plein d'outils qui permettent de faire ça. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de le faire. Ok Après, tout, tout dépend de ce que vous voulez. Moi, je vous propose deux outils. D'accord Je vous parle ici de deux outils. Il y a ClickFunnels. Pourquoi j'ai mis ClickFunnels ClickFunnels parce que euh, ClickFunnels c'est le bon. Je pense, hein, c'est le pionnier dans l'affaire la, de, de, de de Funnel. C'est le pionnier. C'est le pionnier. Donc c'est le responsable. Hein, c'est le patron de ClickFunnels. C'est Russell Bronson hein. et puis euh, euh, il, est, il est assez calé donc voilà c'est son bébé il sait, il sait de quoi il parle quand il parle de, quand il parle de tunnel de vente euh, tu vois ses yeux brillent quoi <rire> non il est bon il est très bon et euh, donc ClickFunnels permet de, de créer des tunnels de vente donc, si, si vous voulez créer vos tunnels de vente vous pouvez utiliser ClickFunnels il n'y a pas de souci nous euh, nous n'utilisons pas ClickFunnels hein, pour plusieurs raisons hein. Euh, c'est pas parce que c'est pas bon donc final c'est bon ok mais euh, pourquoi nous utilisons buildroll euh, nous utilisons buildroll parce que Bidroll offre plus de plus de possibilités que click d'accord et en termes de coût euh, après je ne sais pas si on, ça, ça va être vrai encore dans les, dans, les, dans les mois à venir parce que Bidroll a changé ses, ses prix ses prix ont augmenté donc, euh, bon, je pense qu'au final, hein, on va se retrouver pratiquement au même, au même coup que ClickFunnels. Sauf qu'avec Budroll, vous allez faire plus de choses. Vous n'allez pas faire que créer un tunnel de vente. Euh, vous pouvez créer votre site web, vous pouvez créer vos webinaires. Vous pouvez faire, en fait, plein de choses avec Budroll. Euh, et l'outil de création de tunnel de vente chez Budroll, il est très, très, très puissant. Il est très puissant. Donc, euh, donc, voilà. Après, vous avez le choix. Sur le marché, vous avez le choix. Euh, moi euh, ou nous. Ce que nous proposons, c'est le but pour les raisons que je viens, je viens d'expliquer. Hein. Et euh, si vous voulez faire évoluer votre activité, parce que euh, un professionnel, il ne va pas créer que. Euh, vous avez peut-être plusieurs. Euh, plusieurs, Vous avez des ambitions, vous avez plusieurs objectifs, on va dire. Vous voulez atteindre plusieurs objectifs et euh, vous aurez besoin peut-être de plusieurs c'est même pas peut-être certainement de plusieurs outils euh, pour atteindre ces objectifs là. Donc au lieu de prendre des abonnements ici à gauche, à droite, etc. Et au final, là, ne plus savoir où mettre la tête, euh, c'est peut-être intéressant d'utiliser une plateforme qui vous permet d'aller d'aller vite, euh, d'aller loin, euh, sans, sans, trop, sans trop cafouiller. Au fait. Donc c'est pour cela bon ça fait partie des raisons hein, pour lesquelles nous proposons du Donc si vous voulez aller plus loin avec euh, avec avec, euh, avec ce sujet. Hein, ce que vous pouvez faire si vous parlez, bon, si vous parlez anglais, ça peut être intéressant pour vous d'acheter le, le livre, les livres de, de, de du patron de Click de ClickFunnels. Donc euh, il a plusieurs livres. Hein. Moi, ce que je veux, je, vous, je, vous, je vous conseille, hein. c'est le c'est le datcom secret Et puis il y a aussi un, il y a un autre qui s'appelle un, un expert secrets. Donc euh, bon, en, en bon français on a dit le le dot bon, com. Hein le dot com secret, avec avec s à la fin donc dot euh, com comme dot com euh, donc hein, secret et l'auteur c'est Russell bonson c'est euh, r-u-s-s-e-l-l -L b et, euh, ça c'est le prénom et le, le nom c'est b-r-u-n-s-o-n donc voilà c'est son nom et euh, le deuxième c'est espère, hein, esper, esper au singulier et puis c'est créé au, au, au, au pluriel donc voilà, euh, expert, expert secret. Et euh, ça, ça peut vous aider si vous si vous êtes à l'aise avec l'anglais. Sinon, si vous n'êtes pas euh, à l'aise avec l'anglais, ou. Et en plus de ça, hein, euh, on, on a créé une plateforme, nous, euh, de, de formation gratuite euh, pour vous aider à pour vous aider à, à, à créer vos outils vous, vous aider avec le, les sujets de marketing digital, comment vous créez un site web comment vous créez un tunnel de vente. Euh, comment vous générez du trafic Donc, on a une plateforme pour ça. Si vous êtes intéressé, vous pouvez. Euh, on vous laisse un lien euh, pour vous inscrire à cette plateforme de formation gratuite. Et puis, si vous voulez un accompagnement personnalisé, vous avez également, vous pouvez nous contacter directement hein, via notre site web. Donc, c'est ce que on vous a montré tout à l'heure. C'est awde.fr. Euh, et vous nous contactez, vous remplissez le formulaire, vous nous dites ce que ce dont vous avez besoin, on peut mettre en place un. un un accompagnement personnalisé, donc bientôt on est data docké donc euh, ça vous permettra d'utiliser votre compte CPF si vous êtes salarié ou euh, votre compte professionnel hein, de formation euh, si, euh, si vous êtes un, un, un indépendant ou, un, ou, ou une entreprise. D'accord, donc voilà, c'est ce que nous proposons. J'espère que cette présentation vous a plu et on se retrouve dans une prochaine présentation. Bye bye.